Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'ami du petit déjeuner, la VGLG. Bon. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit JT du geek du 10 août 2021. Je suis GLG, votre ordinateur d'acron. On se donne vous donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé, des revues à venir. Et là, j'ai énormément de trucs à vous raconter, ça va être trop bien. Allez, bye GLG, la du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay. Bah ben dis donc, euh, j'étais du geek, ça serait pas un peu que, ça serait pas un peu ton vaccin à toi, <rire> ton vaccin contre la mauvaise humeur. Bien évidemment, enfin de garder la bonne humeur parce que tu te dis deux doses. C'est quoi ça Tu t'es dit, c'est quoi C'est la chaise, c'est une truc. Tu t'es dit deux doses. <rire> Tu croyais que c'était pas assez On est presque à la troisième dose. Nous aussi. <rire> Comment ça, nous aussi Oui Merci encore une fois à nos tipeurs. Et merci encore une fois à Sébastien Paulet, hein, qui s'est quand même un peu déchiré. Merci à Sébastien Paulet. Merci à C'est Moi Cool. Merci à... Marcha Dael Et merci à Soul, qui sont nos derniers tipeurs. Je vous rappelle, plus on a des cafés... Plus on a des cafés, plus on a des... Non, plus on a de cafés. Un spécial délicat, c'est un autre ami qui est au Brésil. Euh... Donc, Jean, il se reconnaîtra. Spécial... Spéciale cas à nos tipeurs. Je rappelle la seule émission qui tourne au café. Plus on a de café, plus d'émissions. Pour l'instant, on avait déjà presque validé deux émissions par semaine pour le mois de septembre. Et là, on vient, grâce à Sébastien, bien évidemment, de dépasser les, les deux émissions par semaine. C'est validé. voilà. Et on approche les trois émissions par semaine. Et puisqu'il y en a qui m'ont déjà posé la question, on me dit oui, mais est-ce que trois émissions par semaine, ça serait pas un peu trop Alors en fait, oui et non. Oui, ça serait trop de faire trois JT du Geek le lundi, le mercredi et le vendredi. Je trouve qu'on n'aurait pas assez de news. Par contre, faire un JT du Geek le lundi, et faire un JT du Geek le vendredi, et faire un live tous les mercredis, entre. Attends, c'est 17, 18, 19, 20, 21, 22, entre 17h et 18h, un mode un peu libre antenne, ça c'est faisable. Oui parce qu'il cogite papa voilà donc tous les mercredis si on est à trois émissions par semaine tous les lundi vendredi il y aura un jeté du geek et tous les mercredis il y aura un libre antenne avec un sujet du jour on fera un mode euh, question réponse un mode live entre 17h et 18h pour vous. Oui, oui, on est comme ça, voilà. Donc, merci à Sébastien, merci à C'est Moi Cool, euh, le, de, le pseudo, le Machada, Machadael, voilà, Machadael, que j'avais oublié. Et merci à tous ceux qui sont dans la liste en bas, en fait, grâce à vos cafés, je vous rappelle. Ça fait plaisir, et plus on a de cafés, plus on a d'émissions Et on travaille déjà pour le mois de septembre. Oh, vous allez voir, il y a plein de trucs. Oh, oh là là, si je vous, si vous disais tout ce qui arrive, vous me prendriez encore pour un plus mytho que je suis déjà. Spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, tu te dis non mais les cafés c'est pas pour moi, moi c'est gratuit, c'est internet je regarde, je profite voilà, bon, on met un petit pouce en l'air et si vraiment tu vas aller au delà de ça, tu mets un commentaire chaque commentaire compte, j'essaie de répondre à tous les commentaires vous, vous déchirez tout les gars, franchement ça fait plaisir sur les deux chaînes et c'est en train de porter ses fruits là, on est aux derniers ajustements là, il va me falloir encore 15 jours pour ajuster les trucs, notamment on m'a dit oui le format il est trop long, je parle trop donc mon temps de visionnage il est pourri parce que les gens ils s'en vont, faut changer ça. T'as pas à il me dit t'as pas vu que les autres ils font tous 10 minutes pourquoi toi ça dure 15-25 minutes je dis oui mais moi moi j'ai le plaisir avec il me dit oui mais le plaisir c'est bien mais tu te fais défoncer par Youtube tu n'as pas le temps de visionnage voilà et tu n'as pas les vidéos en anglais alors il m'a dit mais prends toi une petite meuf que tu rémunères pour parler en anglais et elle te fera les vidéos j'y sais c'est pas mal ça BIM Fiverr et voilà <rire> et ça commence bientôt oh oui quand même vous allez voir vous allez, vous allez voir ce que vous allez voir pour le mois de septembre ça va déchirer sa mère. Voilà. Bon, merci encore une fois à nos tipeurs qui font vivre l'émission. Ça me permet de passer ce petit moment entre nous. Alors, là, on est lundi après-midi pour moi parce que mardi matin, je dois faire ma révision des 100 000. Enfin, ma révision des 100 000. Truc les reins, euh, truc les prises de sang, les machins pour regarder si mes reins bon. Mais ça va bien. Je bois beaucoup d'eau, euh, je m'hydrate, je mange des croissants, euh, tout va bien. <rire> il, devrait être, il devrait être très content <rire> du résultat. <rire> bon, donc du coup, Puisqu'on a le droit de dire du coup aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la journée du coup. <rire> bon allez, le geek.tv, ma vie, mon oeuvre, toutes mes vidéos, les dernières vidéos, le Hooky Tel WP13 de ce matin, l'offre VPN et tout ça fait partie de toutes les vidéos du jour. On va en parler tout de suite dans les news. Allez, la première vidéo de la semaine, donc pour le week-end, c'est la vidéo de l'aspirateur Realme Tech Life. Encore une fois, Tech Life. Une autre marque de BBK électronique, mais une sous-marque de Realme. Voilà pour faire les aspirateurs. Bon. <rire> bon, il y avait des choses intéressantes, mais il y avait quand même des choses qui étaient un peu chelous quoi. Les bacs qui s'ouvraient, t'en comprenais pas. <rire> voilà. Bon, le lidar, euh, on m'aurait pas dit qu'il y était, j'aurais pas vu, hein. Parce que bon, voilà. <rire> il voyait aussi bien que, qu'un <rire> qu mec avec des lunettes noires et une canne, quoi. <rire> il fallait, c'est le, le robot-aspirateur où ils font un labrador, presque. Bon le Scooby-Doo ne faisait pas l'affaire bon il était pas mal mais c'était pas quand même une folie de dingue et je pense pas que tout le monde va le jeter dessus ah, c'est trop la bonne affaire il y en a des aussi bien pour euh, le même prix on est d'accord Bon, on parlera également du teaser du Xiaomi Mi Pad 5. Alors, euh, nombreux à m'avoir suggéré, partout, sur tous les réseaux, je crois tout le monde m'a écrit sur tous les réseaux, en me disant « Ah ouais, mais il y a un live Xiaomi, pourquoi tu ferais pas, comme les autres, un live Avec le, le live Xiaomi, et tu réagiras en direct, avec l'annonce en même moment, parce que je crois que leur chine, c'est 19h30, donc ça doit faire du 18h30 ici. Ça permettrait de faire quelque chose. » Voilà. Donc, j'ai dit oui à tout le monde, et il faut juste que je trouve le flux. S'il y en a qui trouve le flux du live Xiaomi demain, qu'il n'hésite pas à me l'envoyer. Il oh, y a un flux là, on peut, tu peux voir en live en direct. Là, pour l'instant, j'ai pas vu. Et une fois que j'aurai ça, ben, je mettrai en place un live. On fera un live, je mettrai la fenêtre en bas et on réagira aux trucs qu'ils vont donner en direct. Et on mettra le chat et tout, on fera un truc bien, voilà. Il y a moyen de passer encore un petit moment ensemble. <rire> Comme si on se voyait pas. Voilà. Bon, le champ Mimi Pat 5, on commence déjà à teaser. Il aura bien évidemment son clavier, hein un clavier incroyable, on ne parle pas du stylet, on parle simplement d'un clavier, d'un Mi Pad, d'un Mi Pad Pro, bon, je ne vais pas revenir sur la news, puisque maintenant, la fin du suspense, c'est demain, voilà, hein. euh, le 10 août, euh, là, c'est marqué tout en chinois, je ne comprends rien du tout, je ne vais même pas vous faire croire, que. ah oui, non, le 5, Mi Pad 5, voilà, donc 8, euh, voilà, le 8, c'est août, hein, 8 août, on voit bien, ce marqué août, là, le 10, <rire> voilà, de cette année, euh, événement exceptionnel totalement improvisé. Voilà. Bon, allez, la, la vidéo de VPL, puisque dimanche, il va ici, m'a demandé de faire une vidéo. Alors, il y a quelque chose qui se met vraiment en exemple, c'est que des fois, tu regardes des vidéos, tu regardes des portages, il y a des mecs, il y a des arnaques, tu te dis, mais les mecs, ils sont cons comme ça, mais les mecs regardent pas, mais les mecs regardent rien. Prenez, prenez ma vidéo du AEA ah ouais, euh, P50 Pro machin que j'ai fait il y a longtemps. Depuis le début, je dis c'est un AEA, ah ouais, c'est pas un Huawei, ouais, que voilà, il que n'y a rien de vrai. Il y a quand même des mecs dans les commentaires « Ouais, c'est quoi ces vidéos de merde Huawei ferait jamais ça Oui, euh, mais c'est une copie !» Mais tu es, <rire> es con, quoi, tu es marqué dans le titre, déjà. C'est pas le bon nom. Mais voilà, il y a ambiguïté. Mais bon, moi, la vidéo est pas ambiguë. Euh, on dit bien. Et ben là, pareil, tu dis « Saisissez la meilleure offre VPN de l'année. »« Ouais, c'est le meilleur VPN. C'est pas le meilleur. » Non, c'est la meilleure offre où as quand même un truc clé en main à 90 centimes par mois pour 10 appareils. T as quand même un VPN qui fonctionne avec le Netflix, le téléchargement, de t Tera offerts de cloud et tout. Bon, bah pour 90 centimes par mois, 10 appareils, ça fait 9 centimes par appareil. Ça fait, pour moi, l'offre, c'est la meilleure que j'ai pu voir sur Internet. Même chez euh, Ghost, même chez... J'ai regardé un peu chez les autres. Non, personne ne fait aussi pas cher pour autant de, de trucs dans le package. Donc, la meilleure offre. Mais encore une fois, voilà, on voit bien que les gens vont vite. Ouais, Regarde, euh, euh, le meilleur VPN, mais parce que tu es payé. Déjà, je le dis parce que je suis payé. <rire> Ensuite, c'est pas le meilleur VPN. Mais c'est la meilleure offre. Et vous êtes nombreux à l'avoir acheté. On est très contents. Et ceux qui ne sont pas contents, qui pourraient dire « Oui, mais alors moi, je trouve que les débits... » bah oui, mais enfin, c'est l'offre, encore une fois, par rapport au prix, c'est pas mal. Et j'ai même quelqu'un qui m'a demandé pour l'Inde, il m'a demandé de faire des débits, donc j'ai fait des débits, des tests pour la, la connexion en download et en upload en Inde, et je lui ai envoyé et tout, donc là, là, c'est du service de commentaires quand même. Hein. C'est-à-dire que je me suis connecté en Inde, j'ai fait un speed test pour comparer avec ma connexion et tout, enfin bon, euh, hein, on se donne les moyens, IVSI, hein, VPN, euh, voilà. J'espère qu'ils vont en vendre 2-3. Moi, je ne suis pas commissionné, encore une fois, qu'il en vous envoie. Vous en achetez un, 10, 100 000, Je m'en fous. Moi, je prends mon billet dès le départ. Il en vend, bah, tant mieux, parce que du coup, il en reprendra une le mois prochain. Il en vend pas, il sera fâché. Mais Bon, après, <rire> c'est la vie. Hein. Voilà. Bon, allez, on parlera évidemment du téléphone de tous les fantasmes, le Honor Magic 3, qui se confirme plusieurs. Remarques. Un, le, le design se confirme où ça sera un P40. Hein. Le design est complètement pompé de chez Huawei, ça sera un Mate 40 euh, relooké voilà, re un peu à la marque Honor et tout, donc là c'est plutôt pas mal. On parle quand même de quatre de caméras à l'arrière, dont une de 48 et trois de 64. Oui, <rire> ça pique un peu. Hein voilà, Un Snapdragon 888+, pas mal et tout, et un zoom apparemment qui irait jusqu'à 100 fois. Donc pourquoi pas. Hein. Donc on verra. On verra ce qu'ils vont nous proposer et surtout ce qu'ils vont nous pondre. Euh, principal, Massifron, on ne connaît pas encore les détails de capteurs, mais il serait au nombre de 5. Voilà. Et après, je crois qu'il y avait une autre news. Ah, moi, je l'ai pas vu là-dessous, non Ce que j'ai vu, est... il n'est pas marqué dans la news Je l'ai vu ailleurs. <rire> je l'ai vu dans une autre news, voilà, qui avait autant de capteurs. Je vous, vous le dis. bon Après, c'est de la rumeur, hein, on est sur de la, fa... de la machine à fantasmes. Et apparemment, Honor aurait également signé avec Porsche euh, Porsche Edition pour faire hein, un Honor. Parce que les Huawei et Porsche Edition, on n'en voit plus trop, hein. On ne voit plus trop de téléphone Huawei, mais il y aurait un Magic 3 Porsche Edition et tout, donc une très jolie alternative et tout, et ça permet de continuer le flambeau. On sent vraiment que Honor n'est plus à Huawei, mais il y a encore l'inspiration et le roi est mort, vive le roi, en gros. Il y a une place à prendre, donc ça pourrait être plus intéressant. On ne connaît pas encore les détails des capteurs, mais c'est vrai que j'ai vu la news, je l'ai vu sur une autre news. Alors, je lis j'ai beaucoup de news. Voilà. Bon, allez, on parlera également de la vidéo du jour, le test du Oukitel, il est là, WP13 5G. Bon, un téléphone qui n'est pas si ouf que ça dans tout, mais moi j'ai trouvé les photos très propres. L'autre avec son boule et tout, c'était incroyable. J'ai trouvé les photos très propres, les vidéos, ça allait, ça stabilisait pas mal, encore une fois. Euh, avec le yes, ça tapait un peu dans l'image, mais ça stabilisait. Quand même des vidéos qu'on peut faire jusqu'en 2K quand même pas, pas dégueu, et moi j'ai trouvé le téléphone plutôt propre, avec sa grosse batterie, avec euh, ip 68 il est 5G, il a toutes les fréquences et tout, je l'ai trouvé bien, voilà, par rapport, par rapport au prix, 200 balles, 200 dollars, alors elle m'a envoyé les, les trucs, hein, parce qu'au début ça marchait pareil, ça voulait toujours pas marcher aujourd'hui, mais non, mais en fait, il y a un coupon de 10 euros sur la page, et en mettant le code WP13ZB, tu as 50 euros de, 50 dollars de remise sur le 249, donc ça baisse à 199 dollars, Bon bah je trouve qu'il y a 200 balles, euh, voilà, 200 balles ça te fera pas un deuxième trou de balle, on est d'accord, mais ça fait un téléphone qui est plutôt homogène et qui fonctionne plutôt bien. Il y a de la musique Non, non, d'accord. J'entends des voix. Jeanne, Jeanne, Jeanne, où es-tu <rire> Jeanne, la pucelle. Ah, les pâtes Et hein. pas à pataille, c'est sûr. Bon, <rire> revenons Chandar, bien évidemment, qui entendait des voix. Oh, arrête, hein. réfléchis un peu. Mais je... Parce que tu t'étais pas dans le contexte, là. Voilà. Bon, parlons un peu des... Il y avait pas beaucoup de news, c'était le week-end, après en mois d'août. Hein. On parle un peu des reviews à venir. Donc, la console rétro-gaming doit tomber avant le 15. Donc, on est le 8. Euh... Non, on est le 9. Demain, le 10. Ça fait un peu pour cette semaine. Donc, ça va être un peu pour demain. La Teclas M40 aussi tombera, elle, plutôt la semaine prochaine. Les l'arc euh, L150 Là, je euh, ne sais pas Écoute, j'ai écrit en disant J'ai bien reçu, euh, maintenant, va passez à la caisse pff, Depuis, pas de nouvelles Donc, euh, Écoute, quand elle aura envie hein, Elle reviendra à moi Il y a l'aspirateur Trouvé Power 12 Oui, la marque s'appelle Trouvé Trouvé Power 12 Apparemment, c'est une filiale de Xiaomi nan, nan, Environnement, écosystème et tout quoi. Donc là, la vidéo doit tomber euh, vers le 15 aussi euh, Le Live Ulanzi, confirmé aussi oui, c'est ma chaise parce que quand je tourne ça fait et donc du coup, j'entends des voix. C'est pas des voix, c'est ma chaise qui me parle. Je, je sais pas si c'est mieux. Docteur, j'entends des voix. Ah, c'est grave. Docteur, ma chaise me parle. <rire> On va rien dire. On, va... on garde ça pour nous. Euh... Dans, les deux... Dans les deux cas, ça va mal se passer. Bon, le live lundi, c'est confirmé. J'ai préparé les produits, j'ai préparé les photos. Il y a cinq produits super sympas. Euh... Six, six produits. Attends, j'ai trois flashs, deux trépieds et un bouton grip. Non, ouais, 6. Euh, non, pas, ça fait pas 7. C'est le, le triple grip. Ça fait 6. C'est le 6, mais toi, il fait double. Euh, donc, le live où l'on dit c'est fait. Et les montes, Smael, j'ai reçu... Oh, reçu la deuxième ce matin là. Pas autant celle-là, la orange, elle est belle. Oh, oh, quand vous allez voir la bleue, Poh <rire> quand j'ai vu la bleue, 10 balles, 10 balles à montre. J'ai vu la bleue ce matin, j'ai fait ah ouais, ah ouais, ouais. là il y a ah ouais. tu veux la voir Arrête, euh, je sais pas. Attends, elle est où C'est celle-là J'en ai une transparente pour meuf aussi là. Regarde, ah, on peut ne pas kiffer hein. On peut ne pas kiffer que le truc, mais euh... Mais moi, je suis tout seul en confinement en Thaïlande. Vas-y, hein. Je, je peux mettre des mondes bleues. Non, et en plus, elle est vachement plus calie. Ah ouais, elle est vachement plus quali que que la, que la orange. Tu veux voir la transparente Attends. Après, je te ferai voir les mondes... Non, les mondes de meufs, je te fais pas voir. Attends, hey, viens là, il va faire, moi. Regarde la montre transparente. Alors, apparemment, c'est pour les meufs. Ou les hommes qui cherchent, hein, euh, toi. As tu vois. As-tu Alors, elle est, elle, est, elle est... Ah non, elle est verte, ouais. Donc du coup, elle est peut-être un peu transparente pour toi. Il est vers le fond, ou jaune. Pas mal aussi. Hein Alors j'ai cartes de fidélité, carte de garantie, euh, carte... Euh, carte vermeil, carte... Euh, carte passe sanitaire. <rire> non, j'ai pas les passes sanitaires encore. Non, je ne suis pas prêt. Euh, pas encore. Je n'ai pas besoin. Voilà. Donc la bleue, elle tue. La bleue, elle tue. Donc le, là, on aura le live Oulanzi, le 12. Normalement, le 18. Donc je pense que j'aurai les Montsmaëls, puisque j'en ai 5 maintenant pour faire le live, j'ai reçu les coques euh, MacBook aussi, pour faire des jolis coques euh, euh, un peu personnalisé pas mal et les micro Boya devraient arriver d'ici là, puisqu'entre temps il y a le 23 normalement il y a le live Realme pour le GT Master Edition, donc faut que je les relance il hein. y où le téléphone Le 23 c'est demain, il hein, faut faire la vidéo quand même donc voilà, donc ça avance il y a de, il y a de la review voilà euh... Review également, vous étiez nombreux à me faire la remarque en me disant « Oui, il y a un Infini Note 10 Pro qui est sorti. » Alors, j'ai regardé sur Internet et c'est vrai que Next a fait apparemment une vidéo de ce Note 10 Pro truc. Beaucoup m'ont dit « Ah, tu cherches un gros téléphone de 6,95 et c'est pas mal. » Alors, j'ai contacté Infinix, qui n'ont pas répondu favorablement à ma requête et en plus, ils n'ont même pas d'affiliation. Donc, euh, rien, du, rien de rien. Donc, j'ai regardé. Et en fait, en, en Thaïlande, il n'y a pas le Infini Note 10. Pas encore. Mais il y a le Infini Note 8 qui est le même, mais un peu moins bien. Mais quand je dis un peu moins bien, il est surtout en promo parce qu'il est disponible. Hein, par exemple, le Note 8 en AliExpress, il est disponible à 168 euros. Après promo, 168,33€. Bon, faut voir et tout. Bon, j'aurais pris le Note 10. Mais en Thaïlande, il y avait une promo sur le Infini Note 8, 6 plus 128, écran 6,95 pouces en HD, caméra 64, batterie 5200 mAh. Il charge moins vite, il n'a pas un écran full HD comme l'autre, mais apparemment, ça a la même cochonnerie. Mais en Thaïlande, il était à 4499 bahts. Mais bon, ça, te tombe les couilles. Il était surtout en promo le 8,8. parce qu'ils ont fait une promo du double 8 à 4300 bahts. Donc comme j'avais vendu le WP13 à 4000 et que celui-là faisait 4300 bahts, ça faisait 300 bahts de ma poche et surtout 4300 bahts ça fait 110 euros quoi. Donc à 110 euros, j'imagine même pas le niveau de merde qu'on va recevoir. Enfin bon après on peut avoir une surprise mais je m'attends pas à un truc de ouf. Hein. J'espère qu'ils ont pas menti sinon euh, on le verra bien. Je, je sais pas, voilà. Après, c'est une vraie marque et tout. C'est pas des marques de Shanzai, mais voilà. Donc, j'ai préféré com commencer par celui-là parce qu'il a fait une bonne taille. Il est HD, il est surtout pas cher à 110 euros. J'ai pu commander en Thaïlande. Je l'ai commandé dimanche. Je vais recevoir là dans la semaine. Donc, voilà. Pour moi, c'est intéressant que de commander en Chine sur Infinix parce qu'il voulait pas m'en offrir un. Et même si je le commande, il n'y a même pas d'affiliation, donc ça les tout de ma poche. Donc, voilà. J'ai vendu un WP13 et euh, j'ai acheté un autre 8 à la place. Voilà. Bon, bon gré, malgré. On a pris un, on n'a pas été payé, on l'a revendu, on achète celui-là. On ne sera pas payé non plus, mais on fera une vidéo et c'est pas mal. Et donc, cette vidéo-là tombera en français et en anglais. Voilà. Puisque oui, voilà les vidéos en anglais commencent. Euh, pas mal de vidéos qui vont commencer. Qu'est-ce qu'on a vu avec Cocotte euh... Alors, il y, y aura le Infinity Note 8, puisque bah, en anglais, c'est un téléphone qui est bien et qui se vend surtout en Thaïlande. Donc, ça pourrait être intéressant de t'appeler sur l'international. Voilà. Il euh, y aura certainement l'aspirateur à main Xiaomi G9, ce que je lui dis, il fallait absolument qu'on fasse, parce que c'est un bon produit qui est pas cher, et encore une fois, ça pourra peut-être démarcher des annonceurs aussi. Et après, j'ai eu une demande pour un projet Kickstarter d'une batterie externe avec un onduleur et tout, Kickstarter nanana. Et quand j'ai envoyé le truc, elle me dit, Ah, vous avez anglais aussi, ouais, on prend français, anglais, ils ont le budget, quoi. Tu sais, c'est comme c'est vous qui payez sur Kickstarter, au français, anglais. Je bah, vas-y, anglais, c'est bon. Donc là, euh, je vais la roder un peu non pour le langage je vais lui envoyer le script elle me fera la voix elle me l'envoie par email. et après moi je fais mon montage avec donc ça fait qu'il y aura une voix charmante en anglophone c'est pas une anglaise hein, c'est une anglophone donc il y aura une jolie voix anglophone qui fera les voix en anglais ça m'évitera de moi dire des conneries et d'avoir un autre style sur ByGLG Tout Attaché qui est ma chaîne de vidéos en anglais voilà vous savez euh, vous savez tout donc oui, là, ce mois-ci, devrait commencer à tomber la pro une ou deux vidéos en anglais pour commencer à se roder, pour voir un peu s'il uh, qu'elle commence un peu à voir, parce qu'à me le high tech, c'est pas trop son truc, mais bon, voilà, c'est une voix off, hein, je dis le script, cocotte. Et, euh, et après, vous aurez sa voix, peut-être un jour, vous aurez, un jour, on l'a... Parce qu'elle est OK pour faire un truc en fond, voilà, elle est OK pour faire un truc en fond vert, Et tout, voilà, elle est assez... Euh... tant que tu payes, elle est prête à tout venir, tout à la maison, s'il faut, euh, prendre l'avion. Hein. <rire> Donc, <rire> Donc on verra, voilà, mais bon, l'anglais, c'est on the way, et euh, voilà, ça fait partie des projets qui vont arriver au mois de septembre, avec une jolie voix, voilà, permet de changer le style, faire des vidéos plus courtes, hein, tout va dans le même sens, là, on est bien, hein, vous avez vu, grâce à vous, vous mettez des commentaires, vous mettez des pouces en l'air, on fait de la vue, on, on, on est parti, bon, kiki, voilà. Euh, bon, allez, on parle de ma vidéo, ma série télé préférée, bien évidemment sur Instagram, Pas de pitié pour les croissants, où tous les jours je vais déguster un croissant. Aujourd'hui, je suis allé à euh, da Croissant. ou où... c'est un truc de croissant et tout. Je vais j'ai mangé le croissant le plus cher de Pattaya. Euh, la vidéo tombera. Alors, j'ai 3... 3, 4, 5 vidéos d'avance. <rire> j'ai un peu d'avance, voilà. Non, parce que je suis allé dans un truc de croissant, après il n'y avait pas. Donc, après, je suis allé dans un autre truc de croissant, mais je passais devant, il y avait Zurich Bakery. Il y avait promo croissant, donc je me suis arrêté. Après, j'étais à côté de la baguette, donc je dis, bah, je marche jusqu'à la baguette, donc j'ai fait une autre vidéo. Et après, je suis rentré à la maison, j'ai bouffé deux croissants, parce qu'il y avait Zurich et euh, la baguette. Donc, en une journée, en j'ai ouais, enquillé euh, une, deux, trois, quatre vidéos, donc ouais, j'ai un peu d'avance. Plus aujourd'hui, bah, allez, une fois, ils m'ont fait attendre, ils ont fait faire le machin et tout. Enfin, bon. Et après, dégustation à la maison, donc aujourd'hui, deux vidéos. Comme j'en mets qu'une par jour... J'ai de l'avance, c'est sympa, c'est frais, euh... c'est pas aussi frais que les croissants, apparemment. Si, c'est plus frais que les croissants. Mais les vidéos marchent bien, elles font leurs vues, elles font 200-300 vues par vidéo. Voilà, c'est un format qui vous plaît, euh... c'est tranquille, c'est facile à faire. Moi, ça m'amuse beaucoup, et c'est le plus important. Bim Allez, film et séries télé du week-end. On commencera bien évidemment par l'Ultimate Fighting du week-end. Oh oh, J'ai tout fait pour pas être teasé, parce qu'il y avait euh... l'event c'est Gan... Euh... Cédric, Cyril Gann, je crois, euh, français, euh, des Dom-Toms, je crois, de la Guadeloupe, il me semble, Guadeloupe, ou je sais plus qui J'ai lu ça dans une news, je n'ai pas de mémoire. Mais voilà, donc, euh, un franco-français, des Dom-Toms, simplement, et euh, qui défonce tout, quoi. Il, doit être, il est énorme, il est grand, il est musclé, il fait de la moitié et tout, là, c'est l'homme parfait. <rire> je t'aime, Gann, je ne sais plus, c'est Cyril, je crois, Cédric, Cyril. Euh, voilà Donc euh, combat. J'ai tout fait pour pas être teasé dimanche matin Quand je me suis levé tu sais, J'ai fait exprès de parler des YouTube Souvent ils mettent des vignettes et tout je regarde, Et je regarde le flux YouTube Et il y a marqué euh, Gann a complètement défoncé euh, Son challenger là Lewis Donc j'ai bon bah tant pis je savais Et j'ai regardé le combat Et j'ai trouvé un fichier Il y avait juste deux combats euh, Les deux plus intéressants c'est vrai qu'il l'a défoncé hein. Bah moi il bougeait bien L'autre est trop gros, trop lourd, c'est génial oh, C'est génial et tout Et là, donc, il est en champion par intérim <rire> Apparemment Et il y a un autre combat et tout Ça, C'est fierté nationale Parce que là, c'est un Français qui gagne et tout En Ultimate Fighting, on sait que c'est quand même Relativement compliqué, c'est dominé par les Américains, les Brésiliens euh, Voilà, donc euh, très beau combat euh, sur la longueur, on voit que c'était très tactique, il a... Ah, il a tout fait bien. Ah, il a tout fait bien, c'était incroyable. Je vous conseille vraiment d'essayer de voir cette vidéo-là où c'était vraiment un très très bon combat et euh, c'était bien mené, c'était bien fait et tout. Euh, ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. D'avoir euh, voilà, un peu de trucs comme ça. Et enfin, je parlerai de, de mon week-end. Alors, je parlerai de la, de la série J'ai Fini et Car Master euh, Saison 3. Bon, Car Master Saison 3, c'est fait en carton. Hein. Je veux dire, ça tient pas la route leur truc, là. Et leur bagnole concept pourri, là, elle valait rien ils ont bricolé un truc à la fin, la moto, elle était horrible la moto Ils ont bricolé un truc. On sent qu'en fait, on sent que c'est de la prod. On sent que c'est un peu, même si, je ne pas, on de la dernière pluie, mais bon, ouais, as tendance à croire, c'est un vrai garage. Non, c'est tout, c'est tout mise en scène. Ils fabriquent des voitures en carton, ils font croire qu'ils les vendent, qu'il y a des mecs qui les achètent. Là, il y avait des enchères, après, ils ont bricolé une bagnole avec une... Mais la bagnole, ils l'ont bricolée avec les écrans LCD d'AliExpress. Tu vois, on voyait les écrans, hein, les caméras de recul, mais c'est les écrans d'AliExpress, pourris là donc ils ont mis un peu partout, elle ressemblait à rien la bagnole, 200 000 dollars, c'était invendable, mais après il y avait un jeu, des enchères, on vend et tout, bon on voit que la, la bagnole n'était pas terrible, elle n'était pas très bien faite, on voit que c'est fait en carton et que c'est vraiment fait uniquement pour le show, et que voilà, donc on sent qu'il y, y a un budget, mais c'est pas ça, donc bon ça finit un peu en queue de poisson, mais c'était, euh, voilà, ça se regarde bien, et enfin, je parlerai de, comment dire, avant de, de teaser un peu les, les trucs, euh, ce que j'aime beaucoup maintenant dans tous les films, maintenant que je suis un peu intéressé à l'ésotérisme, au spiritisme et tout, c'est d'essayer de trouver les petites touches spiritisme-ésotérisme dans chaque film. Soit il y en a, et euh, c'est flagrant, soit il y en a, mais c'est relativement caché, soit il y en a pas. Soit il n'y en a pas. Mais des fois il y en a. Et on parlera bien du premier film que j'ai regardé qui s'appelle Pig. Avec Nicolas Cage, vu le... je l'avais vu sur Internet, tout. je me suis dit, oh là là, encore un truc, nanana. Nan. Ont... Il euh, chasse... Alors, le, le speech, c'est euh, le c'est euh, il, il est reclus dans la montagne, et en fait, euh, il cherche des truffes avec son cochon, et un jour, on vient lui voler son cochon, et il redescend en ville pour le récupérer. Donc là, forcément, le premier truc que tu as envie de te dire, c'est John Wick. Oh on a tué son chien, et il va tous les défoncer. Et en fait, on y croit, mais non. Ça, on part pas du tout sur ce sens-là. Ensuite, après, dès le début, ça fait très Fight Club. C'est-à-dire, les trucs et tout, les combats et tout. Oh, Fight Club Pas du tout <rire> Il y en a un petit peu, mais pas du tout. Et l'histoire change complètement. Il y a Merech qui a fait une vidéo là-dessus. Il a dit, pour lui, c'est le film de l'année. Et je suis pas loin de son avis. Puisque, alors si vous aimez, il y a un petit côté ésotérique dans le dossier qui est discrètement placé tout au long. Jusqu'au fla la flagrance, euh... ah non, c'est pas flagrant, mais ils en mettent tout au long du film où tu te dis, ah oui, là, il y a quand même, il euh, y a un petit côté ésotérique qui est quand même relativement flagrant. Et il euh, y a un côté euh, histoire de, de cause à effet, de, de, de prétexte, de choses comme ça et tout. Le film, il est vraiment génial. C'est vraiment une claque. Ne vous attendez pas à un film d'action, c'est assez lent. Mais euh, tu as envie de savoir et euh, tu te demandes comment il va faire pour le récupérer son cochon et quelle est l'intrigue. Et on apprend à découvrir son histoire et tout. C'est génial. C'est génial jusqu'à la fin. C'est génial. À la fin, on aurait aimé peut-être un petit cliffhanger, mais non, il y en a un, bien évidemment, vous le verrez dans la rivière. Il y a un petit cliffhanger et tout, puisque ben, ben, voilà, euh, tu fait votre communion, merde. Et. Euh, mais le, le film, il est vachement bien, il est vachement intéressant et tout. C'est captivant, il joue super bien et tout. C'est vraiment un film de ouf. Hein. Je vous conseille vraiment. Le titre, il ressemble à rien. Le Psymnosis il a l'air à, à, à chier et pourtant le film, c'est une tuerie. Vraiment, euh, tu prends vraiment une claque là, tout au long et tout. C'est prenant. Tain, tu te demandes où il va aller. C'est ça qu'il ne faut pas que je vous dise. Tu te demandes comment il va aller, comment il va faire et tout. C'est bouleversant. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est beau le Valsan. Et enfin, sur Netflix euh, Asie, il y avait disponible Adastra, Astra, un film que je n'avais jamais vu. Alors, anglais, sous-titré anglais, donc c'est peut-être pour ça que chez vous, vous ne l'avez peut-être pas, sur votre Netflix. Un film que j'avais pas vu avec... Euh... Euh, comment il s'appelle euh... Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Mais vieux Lui, mes vieux. <rire> lui, lui, mes vieux. Euh... Edastra Astra, avec l'histoire... Pas mal, hein, un truc d'anticipation, euh, comme ça. Et comment il s'appelle j'ai vu marqué en thaïlandais. Putain, complètement... oh, putain Je perds la mémoire. Hein. Brad Pitt. C'est marqué en gros là. Brad Pitt. Euh, Brad Pitt, mais vieux, hein. <rire> Enfin encore, il y a son père dans le truc. Oh, lui, son père, il est plus vieux que vieux là. Il est ultra vieux. Euh... Euh, et dans l'espace, où euh, son père, il est parti sur Jupiter, je sais pas quoi, là, ils ont colonisé la Lune, ils ont colonisé Mars et le Far West, et tout. c'est super bien, c'est super bien fait, en plus, il est en 4K sur Netflix, là, ben, c'est vraiment un régal, anglais, ce qui sera anglais, c'est vraiment pas mal, parce il y a peut-être des détails qu'on verra pas, on verra ça, notamment avec le dernier film, où, et là, en anglais, il n'y a pas d'erreur de, possible. Et euh, vraiment un beau film, de bonne action, de bonne histoire, du début jusqu'à la fin et tout. Ah, c'est prenant. C'est vraiment un bon film. Si vous ne l'avez pas vu, ben, c'est le moment ou jamais. Parce que moi, je l'ai découvert et ce n'est pas, pas un film récent de chez récent. On parlera également de Body Brokers qui était disponible sur Internet. Alors je me suis fait teaser par l'acteur principal, qui est un ancien euh, fighter de MMA, tout, je me suis dit, de la casta, de la frappe, pas du tout. Il a vraiment un petit rôle secondaire où on le voit que très peu dans le film, que de temps en temps, il n'y a pas de fight, il a un petit il a, il a un rôle, il fait partie des boss, mais on le voit très peu souvent, c'est-à-dire qu'il a pris son cachet, mais l'histoire est terrible. L'histoire, et c'est basé par rapport à une histoire vraie, l'histoire est terrible, l'histoire de drogués qui récupère pour la désintox et tout. Oh, une fois que vous avez compris la machination du business de trucs, vous vous dites « putain, c'est une histoire vraie », c'est terrible comme histoire. Et en fait, le film, il est bien, et euh, le film aussi, il est assez prenant. T'as envie de te prendre au niveau de l'histoire, l'action, euh, les meufs sont sympas, les acteurs sont bien... Il y a un business qui se met en place, mais en même temps, il y a la drogue derrière et tout. Voilà. Jusqu'à la fin, c'est prenant et à la fin, voilà, trop bien. Voilà. Et euh, un film qui fait réfléchir par rapport à une histoire vraie et tout. Bon, je regretterais juste la tête d'affiche qui m'a fait un peu putain cliquer, mais je ne regrette pas parce que le film était vraiment, vraiment bien. Je vous le conseille aussi. Et enfin, hier, claque ultime, j'ai regardé Host. Voilà, celui-là, la Host, sur Netflix, pareil, anglais, ce qui sera anglais. Je regardais euh, Science-fiction, machin. Je tombe sur Host, The Host. Euh, des aliens qui euh, intègrent les corps des humains pour prendre, euh, pour prendre position de leur corps, pour envahir la Terre. Je, je suis du de toute façon, c'est dimanche soir, voilà quoi. J'avais regardé Ultimate Fighting l'après-midi, j'étais bien énervé, donc je j'ai regardé ça, elle est la mignonne et tout. Et en fait, et voilà, bim, oh, deuxième couche d'ésotérisme de mon week-end, c'est que bah, les, les aliens, ce qu'ils appellent bien, les aliens qui viennent de l'espace, en anglais, ils appellent bien Soul, donc l'âme. En gros, hein, euh, c'est pas spirit machin, c'est euh, the soul, hein, euh, à chaque fois ils disent ouais, le soul machin qui vient, donc c'est l'âme, donc ils reprennent bien le concept de, d'un, dans l'ésotérisme, on a le je et on a le il en nous, d'accord, on a nous, et puis on a une autre, l'autre, enfin on a notre âme, qui est là, mais bon, voilà, on sent pas trop, et après on a nos, nos, nos... nos... Nos trans transincarnation ou voilà euh, celui qui vit nos vies et que euh, dont on sait pas. Donc nous on est là et euh, bon, nous on a le contrôle mais là en fait c'est eux le l'âme qui a le contrôle sur le corps donc ils vivent les deux dans le même corps et tout. C'est assez intéressant et encore une fois c'est très très basé par rapport à l'ésotérisme. Une fois que vous avez un peu lu ça vous dites ah bah c'est ça ils ont pris l'idée là-dessus et bon la fin j'aurais aimé une fin moi j'aurais bien vu un, une fin tu sais elle tombe enceinte ils ont un enfant et l'enfant il naît il a les yeux brillants comme truc et tout. Non ils ont préféré faire une autre fin qui qui est nul mais qui est logique voilà encore une fois c'est nul mais oui mais évidemment ils sont obligés de faire ça parce que à la fin euh, voilà scooby-doo quoi tout voilà non c'était pas mal c'était pas mal le film il se regardait bien bon ils sont cons comme leurs pieds aussi cons que les aliens en même temps <rire> es tu es, tu es peut-être une espionne et eh ben je vais tout expliquer comment ça marche <rire> Bon, c'était relativement naze. Oh, oh, Mélanie, oh, Mélanie aime Wanda, mais Wanda aime l'autre, mais l'autre... Et euh, et euh, voilà. Bon, c'était un peu coquin, en même temps, c'était pas mal. Non, c'était intéressant. J'ai réalisé ça avec intérêt, parce qu'il y a un gros côté ésotérique caché, en fait. Hein, un gros côté révélation fait par des initiés, qui est un peu caché dans le dossier. Mais c'était pas trop trop mal. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis sinon, euh, il y en a un autre The Host 2006, mais c'est sur celui-là, hein. euh, voilà. avec les, les esprits. C'est pas mal, hein, les esprits qui remontent dans les... Parce qu'en théorie, euh, notre âme va là-haut, tu sais, c'est un peu le truc, tu sais, je monte au ciel, donc c'est notre âme, et donc là, ça vient des galaxies, ils viennent sur Terre, ils, ils rentrent dans nous, tu sais, un peu comme c'était au tout début, où il y avait des humains, et les âmes rentraient dedans, et les âmes, elles ont des milliers d'années. L'autre, elle, elle a des milliers d'années, j'ai des milliers de vues, et dit, j'en ai marre, je vais mourir maintenant, parce que je suis trop amoureuse, et tout. Ah oh là là, mon dieu, qu'est-ce que c'était mauvais j'ai regardé un autre truc, j'ai commencé à regarder un autre truc, c'est un, une série israélienne, américano-israélienne, c'est Hit Me, je crois, ou euh, sur Netflix. Oh, j'ai regardé la moitié du premier épisode, j'ai mais c'est pas possible d'être aussi con <rire> !»« C'est pas possible qu'ils soient aussi cons et aussi mauvais tous, là !» Après au bout d'un moment, j'ai bon, c'est pas parce que oh, un truc. Tu sais c'est israélien mais tu sais c'est fait en Israël et les mecs forcément dans le taxi, il allait tu sais il les, les petits dés avec les drapeaux d'Israël, tout ça c'est l'impression que c'est fait en décor, que c'est fait aux États-Unis et que c'est comme les, les en France, ils sont obligés de mettre une deux chevaux, une baguette et un truc avec marqué bar café. Là les mecs ils roulent en Israël, ils sont obligés de mettre des cubes avec les drapeaux d'Israël et tout enfin tu sais c'était très stéréotypé dès le début. Et puis ils sont trop cons comme leurs pieds. Ah, oh, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Oui. Ouais, ma femme est morte. <rire> Ah, oui, je sais, c'est un accident. Non, ne sois pas bouleversé. <rire> t'as vu de crevel, c'est s'est fait défoncer par une bagnole. Oh. <rire> c'était mauvais. Qu'est-ce que c'était mauvais Donc, je ne vous en parle pas. Voilà, je, ça se fait hit me, je crois. Euh, moitié de saison 1, épisode 1, c'était trop mauvais. Je n'ai pas, euh, pas pu résister. Je vous conseillerais vraiment Pig. Si vous voulez regarder vraiment, c'est un choc. Si vous arrivez, oh, si j'ai compris, vous arrivez à comprendre. Voilà. La relation, l'autre avec son père, et lui, euh, il, est, il dit tout, voilà, on sent bien. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Il joue bien, on ne sait pas où ça va aller, comment il va résoudre le truc, toi, c'est. Ah, il y a un côté badass, pas badass, euh, suspense, pas suspense. Ah, c'est très trop bien. Voilà. Et, euh, et c'est tout. Et après, le truc des trafiquants de en drogue, c'était bien aussi. Voilà. Non, j'ai passé un bon week-end. De merde, hein, bien évidemment, parce qu'on est en, en semi-confinement, on peut rien faire et tout. Donc, on, on bosse et on regarde la télé. Voilà. <rire> bon, ça sera tout pour aujourd'hui Cette vidéo tombe là, comme ça moi demain matin Je fais une prise de sang, je prends mon temps tranquille La vidéo tombera pour vous à midi, c'est pas mal euh, Vidéo de la semaine, le, la box, Oui, le live tombera Demain, si vous avez un lien à m'envoyer Pour le live Xiaomi Je ferai un live demain soir S'il n'y en a pas, bah, on ne fera pas de live Alors, Écoute, euh, C'est pas très très grave si je vous anime, On verra euh, si vous arrivez à trouver un truc Ou moi le premier, on essaiera d'improviser quelque chose Puisqu'on aime bien Improviser des choses et ça sera tout pour aujourd'hui cette émission a beaucoup trop duré 33 minutes mais voilà j'aime bien parler prendre mon temps parler un peu avec vous donc c'est pour ça que ça pourrait être intéressant qu'on atteigne le nouveau palier que vous dites ah c'est vrai que lundi vendredi truc et mercredi un live dimanche on parle de tout de rien Alors, il y aura des sujets de prédilection pour animer un petit peu le live bien évidemment faites-moi confiance <rire> voilà allez je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir Soit à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouverts moi, forcément, je vous kiffe et je vous donne rendez-vous peut-être demain, sinon vendredi. Allez, <rire> bonne journée à tous. Bye bye.